Alors que l'Union européenne est la deuxième puissance économique mondiale, près de 97 millions de personnes sont confrontées à la pauvreté et à l'exclusion sociale. 22% de la population n'arrive pas à joindre les deux bouts ni à mener une vie décente. Nous redoutons l'automne, mais réveillons-nous, nous sommes déjà dans l'inacceptable. Il est urgent d'arrêter les mesurettes nationales. Les gens ne veulent pas de la charité. Mais la dignité et le respect de leurs droits, nous devons faire du projet européen notre meilleur bouclier social. C'est urgent. Un système de revenu minimum dont tous les États membres doivent voir le jour pour garantir à chacun de vivre dignement. Il doit être au-dessus du seuil de pauvreté. Nous devons aussi poursuivre la transition écologique de manière juste pour garantir des emplois sûrs et décents, mais aussi des projets de rénovation énergétique qui limiteront les dépenses contraintes des ménages. Nous avons réussi le salaire minimum, nous devons réussir aussi le droit au logement, à l'alimentation et à la santé.